C'est women content de vous voir, vidéo très très très importante aujourd'hui. Écoutez, euh, énorme nouvelle, deux abonnés m'ont annoncé cette nouvelle, qu'ils ont vu euh, sur la chaîne BlackPool420, un YouTuber là, que j'ai découvert, qui est vraiment excellent, et puis qui a une très très grosse réputation sur Twitch. Donc, euh, je salue BlackPool420, euh, j'ai pris une information dans ta vidéo. Écoutez, euh, c'est la fin du monde, Verdélite a été vendu. Verdélite a été vendu pour 21 millions de dollars. C'est ceux qui font le produit souvenir GG4 Pamplemousse, euh, qui ont renversé, chaviré euh, les standards à la SQDC par rapport à la qualité, au prix. Écoutez, souvenir qui était fait par Verdélite va être fait par Emerald L Thérapeutique, parce que Emerald L Thérapeutique, ont vendu vers d'élite et ont gardé les droits de souvenir. Donc, la pochette bleue, oui, elle, thérapeutique, ils ont gardé la pochette bleue, ramène ça au BC, pis ils vont s'occuper de ça, eux autres. Parce qu'ils ont pas dit à toute, toute, toute l'équipe de Verde d'élite à Saint-Eustache, hey, amène ta famille au BC, on va faire le GG4 Pamplemousse au BC, viens, viens, viens, viens, ils n'ont pas juste vendu les infrastructures, puis les lumières, puis les ordinateurs, puis les entrepôts, là, puis les, les, les plants de cannabis. Non, non, ils ont vendu l'équipe, ils ont vendu vers d'élite au complet, là, tu comprends-tu? Ceux qui faisaient pousser GG4 Pamplemousse, là. ils s'en vont pour une compagnie qui cherche de l'or dans des mines, une compagnie minière, le gros. Non, je fume un Awired Break the Riff, le gros. J'ai gardé une enveloppe fermée du GG4 Pamplemousse. Euh, écoutez. J'ai vraiment hâte de voir comment ils vont nous sortir ça, les autres, là. Le GG4 Pamplemousse MRAL thérapeutique. On va attendre six mois, là. Dans six mois d'après moi, ça va être eux autres qui vont le faire. Écoute. C'est sûr que ça va être de la merde. Écoute, j'espère que ça sera pas de la merde. S'il n'est pas pareil, oh my god. Non, non, écoute, écoute, ça va être la vidéo de ta vie, de gros, là. Ils ont vendu ça pour 21 millions, puis les autres, ils se retrouvent avec le Shark Shock, avec Emerald Health, produit avec CBD, puis le Durgomato. Deux produits, un à 24,90$, qui a aucun rapport là, à comparer au GG4 Pamplemousse, qui est un dollar de plus, puis qui, a, qui chavire le, le marché au complet. Hein? Souvenir, là, ils, ils, ont, ils, ils ont remis euh, les standards là, à la SQDC, là, standards de prix qualité, là, ils ont chaviré toute la patente, eux autres. Là. Salut la délite hein. Euh... Je me sens tellement euh, triste. Là, euh, ils s'en vont pour une compagnie minière. Euh, ils ont acheté ça. Sûrement qu'ils vont dire, OK, faites du cannabis. Mais là, ils sont pas rentrés à SQDC, là. Là, vers d'élite, ils pourront pas faire du souvenir. Ils vont faire un autre cannabis avec un autre marque de commerce. Mais c'est-tu parce qu'eux autres, ils vont mettre des, du cannabis dans un pot qu'ils vont rentrer à la SQDC? Ça se fait pas de même, là. Ils ont pas déjà un contrat, là. Il faudra que euh, la compagnie minière, là, qui a un nom, hein, cette compagnie-là, là, elle a un nom. Elle s'appelle Quinto Ressources, symbole à la bourse. QIT. QIT quit. Kit. Ça, c'est encourageant. Kit. Tu sais, hey, t'as acheté quoi, toi, à la bourse, ce matin? Ah, oh, j'ai acheté du kit. Mais oh, moi, je quitte. Kit. Je quitte. Kit. J'ai acheté du kit. Tu sais, c'est winner. 7.5 sous l'action de Kit. QIT. Impossible d'en acheter. La transaction a été faite le 31 juillet. Sept jours, là, sept jours. Le marché boursier a arrêté les transactions. Parce que peut-être qu'ils ont pas la petite 21 millions, C'est pas fait encore, là, d'après moi, là. Ah, je suis frustré, man. Mon gtg 4 prend le mousse. Il sera plus fait en cinq tâches. C'est possible qu'ils soient capables de faire du cannabis demain. Et hey, on a attendu là combien de temps là un an et demi pour avoir un <coughs> une compagnie là, qui, qui qui chavire les affaires un peu là. Quinto ressources, c'est sûr qu'eux autres qui ont acheté la compagnie puis là ils m'ont dit faites votre affaire, continuez, y a pas de trouble avec ça là. Emerald, elle thérapeutique, elle n'aurait jamais dû vendre ça, man. Ou garder les employés. Mais je ne sais pas comment que Vert d'élite va rentrer à la SQDC. Ils vont te dire, hey, c'est qui faisait le souvenir. On a fait un autre produit. Peux tu peux-tu me faire une petite place à sa tablette à côté de Canopy? 21 millions Vert d'élite. Tu il faut tout rappeler nos amis, tous nos amis français, quand ils vont venir au Québec, là, ah oui, le produit souvenir! C'est ça qu'on m'a dit de choisir, là, Winman a dit là, GG4 le GG4 Pomplemousse. Mais là, c'est plus la même personne qui le fait, là. Là, c'est plus la même équipe qui le fait grower, qu'ils le font pousser, là. Ça qu'on pas la même affaire, le gros, là. On va passer pour un estime gang de sang dessin. C'est pas bon ce shit. Je pensais que c'était de la qualité. On va attendre, hein? On vendra pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué? Je peux pas croire. Écoute, sais tu sais comment ils ont dit ça eux autres, là? Je te lirai pas tout le rapport, là. C'est en anglais, assez facile à traduire. Ok, Emerald L thérapeutique, là. e -M -H. On est fiers de ce qu'on a bâti au Québec. With, euh, avec une euh, avec du cannabis sophistiqué. Avec une équipe motivée. Un, une équipe compétente. However, however, ça veut dire euh, malheureusement, je pense. Malheureusement. Euh, notre plan stratégique, c'est de ramasser 21 millions. Tu c'est ça notre plan stratégique. On garde le souvenir parce que les petits Québécois ils aiment ça, eux autres le souvenir, la fleur de lys. On va crisser du GG4 par mousse là-dedans. On va envoyer ça au Québec avec la petite fleur de lys. Puis ils vont fumer du pot qui gèle. Non, non, non, non, non, non. Quand tu vas m'envoyer ça, là, pis je vais ouvrir ton enveloppe, pis j'aurai plus mon expérience, puis ça va juste être du pote qui gèle, Mais ben c'est terminé! C'est terminé! Parce que les Québécois, là, c'est pas tout le monde là, qui veut du pote qui gèle, hein? On veut notre expérience, Hein? Je saluer Blackpool 420, un YouTuber qui est très, très, très, très fort sur Twitch. Euh, C'est deux abonnés de Winman qui ont euh, annoncé cette nouvelle-là à Winman, mais eux, ils ont trouvé l'information sur Blackpool 420. Euh, très bon YouTuber. Je viens de le découvrir. Euh, Salut mon ami. Et puis, euh, j'ai regardé ta vidéo. Et puis.. Euh ça m'a un peu facilité là, par rapport que c'était une compagnie minière. Là, je t'ai volé cette information-là. Mais j'aurais fait mes recherches, j'aurais fait mes recherches. Mais on est sept jours en retard sur cette nouvelle. Il euh, y a personne qui a crié ça sur les toits. saint un vers d'élite. Ils doivent tout broyer, pleurer. Alors, peux tu Peux-tu t'imaginer? La... Ils ont mis souvenirs ça la map, man. Ils ont mis souvenir ça la map. Ça a même pas pris six mois. Ils se sont fait vendre tellement qu'ils sont puissants. EMH, man, ils en ont profité. Ils en ont profité <coughs> parce que là, ils ont 21 millions. La compagnie est hot, hot, hot, hot, hot à saint stages. Vert d'élite. Tout le monde en parle, le gros. Tout le monde en parle. Mais moi, ce que je me demande, c'est comment que Vert d'élite, avec quit, hein, QIT, QIT, à 7,5 cent, pas capable d'acheter des actions parce que c'est bloqué. Ça fait 7 jours. 7 jours, c'est bloqué. Même quand c'est bloqué, c'est bloqué 2 trois jours, man. d'une journée, man. Hey, ça fait 7 jours que c'est bloqué, tabarouette. Depuis 11 heures... 35 le matin, le 30 juillet, man. Depuis 11h35, le 30 juillet, il n'y a personne qui peut acheter ça. Pourquoi, man? Tu l'as-tu le 21 millions tu l'as pas le 21 millions, gros? Si tu l'as pas le 21 millions, on oublie ça, là. On continue comme si de rien n'était, puis on tourne la page. On tourne la page, on n'en parle plus. Berdélite va continuer à faire notre Souvenir. Ça n'a pas d'allure, man! Ça n'a pas d'allure, man! Écoute, je... pense que j'ai fait le tour, là... Je même pas le temps de fumer mon joint. Je suis frustré ben raide. Écoute, le GG4 Pamplemousse, man! T'as un enveloppe chez vous! Je sais que peut-être qu'il va sécher un peu, là! Mais au moins, c'était une compagnie qui mettait pas de boost puis de Boveda, man! Pis là, qu'est-ce que c'est MH, euh, là? Ils vont-tu commencer à mettre des bousses puis des beaux dans mon GG4 pamplemousse? C'est sûr, c'est sûr qu'ils vont mettre des bousses pis des beaux védos. Pas capable de me le donner dans la main! Pis ça, ça va arriver dur comme la roche! Oui, je suis frustré, man! Imagine, là, le français qui arrive pis qui essaye un peu de souvenir, fait au Québec. Non! Ça va être fait au BC, man! Le fromage du Québec qui est fait en Ontario! Real Story. Je sais pas si on va passer en travers. J'espère que Verdelite vont cogner à la porte de la SQDC, puis dire, SQ, excusez nous autres Verdelite, euh, si on te met là nos produits, là, avec notre, nouveau, notre nouvelle marque de commerce, là, euh que là, les gens savent que c'est Verdelite qui produit ce cannabis-là, là. vous allez en vendre à la SQDC là, parce qu'on on était très bon là, avec souvenirs. Hein? Vous aviez eu des belles ventes, hein? Donc, vous, la SQDC, le gouvernement, là, vous avez fait beaucoup de profits, hein? Parce que nous, vous achetez le cannabis à nous, puis vous le vendez un peu plus cher. Vous faites des profits. J'espère que la, la SQDC va, va prendre le cannabis de Verdélite. Oui, oui, oui. Prenez toute la tablette. On va enlever un peu de. EMH, Emerald L Thérapeutique, puis on va enlever l'ancien souvenir. Penses-tu vraiment qu'ils vont être capables de faire la même affaire? Hein? Penses-tu vraiment qu'ils vont être capables de nous donner le même produit, Emerald L Thérapeutique? Mac, man! Je peux pas croire qu'ils ont vendu ça, man. C'est autres qui allaient souvenir, allaient les sauver, man. Pis les autres, tu pensent que c'est juste, Puis Québec, fleur de lys, bla, bla, bla. C'est vraiment man. Tu m'y tu man? Emerald L -elle thérapeutique, elle regarde pas où il Ça, c'est clair. Hey, Quinto Ressources, man! faites Edouard, là, je sais pas. Moi, moi vers d'élite. Je sais pas trop, là, tu sais, je veux dire, il me semble que c'est bon, tu sais. Ah, je suis triste, man! Très triste. Et, et, écoute, il avait élevé la barre. Il avait élevé les standards. Hey, je, je te le dis là, je je, je, je, je, je, je le vois le Boveda sortir, man, je, je, je vais virer fou, bro, je vais virer fou. Tout était correct avec Souvenir, verdélite pas de Boveda, Humidité bonne, tricon, givrage, structure même, densité... En rond, terpène. hey à 16%, tu, tu vas t'en souvenir, hein. Tu vas t'en souvenir, là. Souvenir, là, 16%, 16.5%, hein, 15.5%, là. Hein, tu sais, là, ça gèle, bro, là. Tu t'en souviens, là. Hein, c'est pas un souvenir, là. Hein? Tu vas t'en souvenir, hein. Souvenir, tu vas t'en souvenir, là, gros, ok? Parce que quand on va recevoir ça du BC, là, dans 6 mois, là, quand ont fumé du 18, Chris, tu gèles moins. Il me semble qu'il est moins beau. mais ben, c'est une raison, ça. Ben, c'est pas la même équipe. C'est pas la même équipe. C'est pas les mêmes teammates qui font pousser le cannabis, le gros, là. Hein? Que, je te laisse là-dessus, on va checker dans l'avenir. Très important d'être vraiment attentif, vraiment attentif euh, aux produits souvenirs. À un moment donné, il va y avoir une transition. Ça sera plus à Saint-Fistache qui va être fabriqué, le souvenir. Ça va être au BC. Puis, si on a des nouvelles de Quit, de Queen Tour Ressources, des nouvelles de verre dans leur nouvelle. Euh, sous leur nouvelle euh, bannière, j'imagine. Quinto. Quinto ressources. Faut absolument nous aviser, euh, Weedman et compagnie. Euh, ça se peut pas. Je peux pas croire qu'il y avait un joyau comme ça avec d'élite Hey mon gars, je leur ai donné. Je l'aurais. Donnez tout le budget de EMH, -E Emerald L Thérapeutique. Sortez-moi des brands. Ah, L'équipe, venez au BC, remplissez-moi les serres. Je veux juste du souvenir de vous autres. Je ne peux pas croire qu'ils ont laissé ça aller de même, 21 millions et tout. À court terme, 21 millions, j'imagine, c'est le fun à cash, mais. Tu peux t'imaginer comment ils vont de avoir, eux autres, des. 1, 2, 3 millions, 2, 3 millions, des ventes. man! C'est quoi le tue su man? Non, c'est du monde qui connaisse pas le cannabis. Puis je me demande s'ils connaissent la finance. Euh, un, une marque, une marque, une brand. Moi, c'est à souvenir, le gros, là. Ça se peut pas, man. C'est comme s'ils font exprès pour faire faillite, le gros. On a quelque chose d'écœurant, là. On te le vend à 21 millions. Hey, c'est beaucoup, 21 millions! Hey, je me demande comment ça coûte juste les serres, les lumières. T'sais, imagine là, tout seul, ça, ça vaut euh, 25 millions, t'sais, ce genre là. Ou genre 18 millions, puis ils vendent ça 3 millions de plus. Là. Ils ont gardé les enveloppes, le gros. Ils ont gardé les enveloppes, souvenir avec la fleur de lys. Ah, oh, on va le faire le cannabis, vous autres, on, on s'en occupe. Hein? Pareil comme Namasté, qui font le cannabis pour Hyde park On s'en occupe. On s'en occupe. Tu vois-tu ça, toi, Exo, qui fait le cannabis pour Broken Coast? Non, là, tu vois-tu ça, toi? Tu, tu peux t'imaginer ça, toi, le gros? Là, Qu'est-ce que tu dis, là, We-Man? Oui, C'est qu quoi -ce que tu dis, là? Ben, C'est ça qu'ils font, Hyde park Hyde park on prêté 30 millions à Zenabis. Puis Zenabis, eux autres, ils ont bien des serres. Ils en ont des serres, le gros, là pis qui servent à rien, gros, là, parce qu'ils en vendent pas ben, ben, gros, du re-up. passe-moi 30 millions, gros, je suis dans la merde. Je ton cannabis. m'a ton cannabis. Occupe-toi de rien. Ton glue, là, ton GG4 glue, là, du bon select. Je te ça, là. Je te rembourser ton 30 millions, gros, là, avec du cannabis, là, gros. On veut plus rien savoir de du bon select. On ne veut plus rien savoir de du bon. Bravo! Bravo, High Park Tilray! Bravo, Tilray! Waouh! Ils ont scrapé la compagnie, gros! Il n'y a plus personne qui veut rien savoir de ça! Parce que Zenabis, ils vont être de la merde! Ils vont être de la merde! Zenabis, ils coulent Tilray High Park! Puis quand ils vont être coulés, eux autres vont faire leur cannabis puis ils vont le mettre meilleur. C'est une vraie joke, hein! Zenabis, on pourrait tellement intelligents. Vert d'élite, c'est vendu. Pour 21 millions de dollars. Vendu, c'est fini, man. Vert, vert, hein, on Chantal Willman. Pas écoeurant. Hein? Ah, c'est décrissant, là, euh, faut être attentif. Faut être attentif, je le répète. Alright, je pense que ça veut dire que c'est la fin du vidéo. Donc, euh, donne un pouce. Et puis, euh, va sur mon Instagram. Va t'abonner comme d'habitude. Peace.